Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, calculer les termes, euh, tous les termes d'une suite euh, récurrente. Donc euh, c'est notre objectif, hein, afficher euh, tous les termes, euh, la valeur de tous les termes jusqu'à une certaine euh, valeur. Donc on prend un, un exemple, hein, Donc, une suite récurrente euh, donc, qui est définie avec son premier terme qui vaut 3, et après on a la formule quand n il est strictement supérieur à 0, u de n égale u de n 1 moins 2 n alors, on va regarder comment calculer les premiers termes pour, euh, pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, il y a notre définition. Alors ici, euh, donc, quand on a une valeur de n, il va, falloir, euh, elle va être égale à la valeur de n, u de n-1. u de n, u de n-1, donc ça veut dire le terme qui est juste avant. n-1, donc le, le, le terme qui, qui précède. Sauf pour u0, où on connaît la valeur. Hein donc là euh, U0 c'est égal à 3 ok. quand je veux avoir, avoir U1 bah je dis que c'est égal à U2N-1 donc 1-1, c'est à dire U0 moins 2 fois N, donc moins 2 donc ça me donne 1 je peux faire le même calcul pour U2 U2 c'est égal à U1 donc le terme qui est juste avant moins 2 fois N, donc moins 4 U3 c'est égal au terme qui est juste avant U2 moins euh, 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6, et ainsi de suite. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si je veux faire un programme euh, qui me permet de calculer, euh, par exemple, U3, bah, ce programme-là, euh, pour calculer U3, il va falloir que je calcule U2, et faire un calcul, mais pour avoir U2, il faudra que je calcule U1, et que je fasse un calcul, mais pour avoir U1, il faudra que je calcule U2, U0, que je connais, mais il faudra faire un calcul. Ça veut dire que si je veux calculer par exemple U3, il faudra que je calcule d'abord U0, bon il est donné, mais après il faut calculer U1, U2, et enfin on pourra avoir la valeur de euh, U3. Donc C'est ça qu'il faut, faut retenir, hein, c'est qu'on doit faire les calculs euh, précédents. Alors on va regarder ce que ça nous donne en, en Python. Alors on va se donner un programme, voilà. u euh, ça va être la valeur de, de, la, de la suite et puis là on va afficher euh, la valeur de notre de notre calcul d'accord donc par exemple ça c'est un programme ah, voilà. donc, il faut que j'enregistre on va l'appeler suite.pi voilà ça c'est un programme qui me donne la valeur donc de euh, u0 alors si je veux avoir u1 on a vu qu'il fallait faire un calcul hein. u1 c'est égal le terme il est égal à au terme d'avant alors c'est alors je sais plus si c'est un moins ou un plus, c'est quoi là donc c'est moins deux fois donc moins deux fois le terme d'avant euh, n, la valeur de n donc dans ce cas là, n ça vaut 1 donc si je veux avoir u1, donc ça me dit que le résultat il est bien, il est égal à 1 voilà, si je veux avoir u2, bah, il va falloir que je fasse u1 moins deux fois n donc, admettons, je vais calculer u2, je vais dire c'est égal à u, le u d'avant, moins 2 fois n. Ok, allez, on se lance, on va calculer u3 de la même manière, donc u3 égale u moins 2 fois 3. On y va, on exécute. Et donc j'ai moins 9, qui hein, est bien euh, la valeur euh, attendue. Donc là on voit qu'on a le, on a compris le principe. Alors l'histoire c'est que, bah oui, mais si je mets, 18, on fait comment Il va falloir écrire je ne sais pas combien de lignes. Notre programme, il va permettre de faire le calcul que pour une seule valeur, euh, que pour une seule valeur de, euh, de n. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, n max c'est le celui qui nous intéresse. Par exemple, ce serait 3 pour dire c'est, on va calculer U de, euh, U de 3, hein, donc cette ligne-là. Alors, on va avoir un N qu'on va faire varier, d'accord La première fois, N, il, va, il, est, il est ici, N est égal à 0. Puis après, on va dire, voilà, euh, notre N, il va falloir qu'il augmente de 1 pour prendre la valeur 1. Puis après, notre N, il va falloir qu'il augmente encore de 1 pour prendre la valeur 2, et ainsi de suite donc là on sent qu'il va falloir faire une, une boucle répéter cette instruction là euh, un certain nombre de fois pour que notre n aille jusqu'à la valeur de n maximum alors on va écrire ça comme ça on va dire voilà while donc while notre n tant qu'il est inférieur à n max d'accord qu'est-ce qu'on fait on va en rajouter un dedans Hein? Par exemple, si je veux aller jusqu'à u1, bah, n, il va falloir qu'il prenne la valeur 1. Donc si u1, ce serait ça. Donc si, je veux, si mon n, je veux qu'il atteigne n max, bah, s'il est plus petit que n max, je rajoute 1. Donc j'ai mon n qui vaut 1, et là, je peux faire mon, euh, mon calcul. Donc mon calcul, c'est u égale le u précédent, moins deux fois la valeur de n. Hein? donc voilà, donc on, arrive, euh, on arrive à ce stade hein. Donc si j'ai nmax qui vaut 1, ça me donne ça on fait un petit fonctionnement pour voir si ça marche bien j'ai bien la valeur de 1 après, si je fais nmax qui vaut 3 on y va, donc on va passer 3 fois euh, dans la boucle donc on obtient moins 9 donc c'est bien la, la valeur attendue alors là, après, on va arranger un petit peu le programme, plutôt que de faire ça comme ça, on va dire, l'utilisateur, on va lui demander euh, le, la valeur de n. Voilà, comme ça, il nous donne la, la valeur de n. Ça, ça nous donne un texte qu'on convertit en un nombre entier, c'est ce qui nous intéresse, et après, on fait le fonctionnement. Donc là, on fait fonctionner le programme. Par exemple, on va dire que la valeur de n, c'est 4. Et ça nous donne moins 17 c'est bien la, la valeur attendue donc là on est euh, on est content là on a notre programme qui nous permet donc euh, quand on donne un n euh, d'afficher euh, la valeur euh, de u alors nous ce qu'on veut c'est afficher euh, on va aller un petit peu plus loin on va afficher toutes les valeurs euh, toutes les valeurs de, de u hein? quand on, on me donne 4 moi je voudrais avoir 3 1, moins 1, 3 etc., etc alors comme ces valeurs on les a déjà calculées il va falloir qu'on mette des printf au bon endroit. alors le bon endroit c'est dans la boucle clairement chaque fois qu'on fait un chaque fois qu'on fait un, un calcul de, de u hop il va falloir qu'on affiche sa valeur et euh, la première valeur de u elle est ici et il va falloir aussi euh, l'afficher donc c'est la valeur de u0 hein. donc on va faire ça comme ça et on va faire fonctionner le Programme. donc la valeur de n, admettons, on fait avec 4 donc ça nous affiche 3, u0, u1, u2, u3, 4 donc là on est, on est content hein. on va refaire un deuxième test en disant ça c'est intéressant, hein. le 0 euh, dans la définition on a vu qu'avec n qui vaut 0 c'est vraiment spécial donc on obtient 3, hein, puisqu'on a directement la valeur donc c'est bien ce qu'on veut et puis euh, bah, pour la forme, là on va, on va refaire un autre test par exemple on va dire avec 20, qu'est-ce que ça nous donne donc on a toutes les valeurs euh, qui sont euh, affichées. Donc arrivé à ce stade, on est, on est content. Donc pour récapituler un peu donc notre euh, quand on veut euh, calculer donc, euh, la valeur de, des termes d'une suite, réc suite récurrente, bah, très important, on commence par faire des premiers calculs à la main, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Hein, parce que si on n'a pas ça, ce pas la peine de tenter d'écrire un programme un script derrière, on ne sait pas ce qu'on cherche à faire. Donc il faut être au clair avec ça. Après, on va calculer la valeur d'un premier terme. Comme c'est une suite récurrente, on se retrouve dès le début à, avoir une, à calculer les premiers termes et à, et à augmenter jusqu'à obtenir le, le terme qu'on qu cible. Et puis, une fois qu'on a fait ça, si on, ne, si on veut plus que le, le, le terme donné, plus que la valeur de U4, on veut toutes les valeurs intermédiaires. Bah là, au niveau de notre script, c'est relativement euh, simple, puisqu'il nous, il nous suffit de rajouter euh, un print euh, au bon endroit. Donc voilà, Donc arrivé à ce stade, euh, bah, on a réussi à, à calculer tous les premiers termes de notre, de notre suite récurrente, et euh, donc euh, tout va bien. Bah, sur ce, je vous dis euh, au revoir, et merci pour votre attention. A bientôt